Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Marketplace Celsi. Je suis Charlotte Ballet, Product Marketing Manager chez Celsi et je vais vous faire découvrir à travers cette vidéo comment Celsi s'intègre avec Pledzi. Pledzi est un logiciel de marketing automation qui vient professionnaliser et piloter votre stratégie marketing en activant et en mesurant des leviers d'acquisition. Vous pouvez créer des supports de communication comme des emailing, des landing pages ou encore des formulaires, mais aussi réaliser des actions automatisés à l'aide de workflows et de campagnes intelligentes. Des reporting analytics sont également disponibles pour mesurer l'efficacité de vos actions. L'intégration Celsi-Pledsy est bidirectionnelle. Elle permet à la fois de synchroniser automatiquement vos leads entre Pledsy et votre CRM Celsi, d'enrichir vos profils de leads à chaque interaction avec l'un des deux outils, et enfin, de récupérer une sélection de leads d'un outil à l'autre sur la base d'un scoring. Pour activer la connexion entre Pledzi et celle-ci, je vous invite à vous rapprocher directement des équipes Pledzi qui vous guideront dans l'activation et le paramétrage du connecteur. Je vais maintenant vous montrer ce qu'il se passe une fois la connexion établie. Tout d'abord, grâce à la connexion celsi PLEDZI, vous retrouverez vos contacts Celsi directement sur votre compte Pledzi. Le connecteur est bidirectionnel, ce qui veut dire que si vous modifiez un contact dans celle-ci, il sera automatiquement mis à jour sur Pledzi et inversement. Pledzi permet également de scorer vos leads et de les situer. Sont-ils en phase de découverte, d'évaluation ou d'achat Pour configurer ceci, vous allez dans la configuration de Pledzi et dans l'onglet cycle de vie. Dans notre exemple, si le lead possède entre 0 et 19 points, il est considéré comme en phase de découverte entre 20 et 39 points en phase d'évaluation et supérieur à 40 points en phase d'achat. Pledy vous propose de scorer chaque action que réalisent vos leads sur votre site internet. On va donc se rendre dans contenu. Vous allez voir ici par exemple que le score euh, pour cet article de blog est à 2 et que par exemple si un lead remplit ce formulaire, il va avoir un score de 40 points. Au fil de ses interactions avec vos contenus, le lead va donc augmenter son score. Par exemple, si vous décidez que la lecture d'un livre blanc lui attribue 15 points, et si le lead ensuite remplit un formulaire de demande de démonstration, vous pouvez lui attribuer un score de 40 points. Le lead n'est donc plus en phase de découverte, mais en phase d'achat. Lorsqu'il atteint un score supérieur à 40 points, il est alors considéré comme un lead chaud, et vous pouvez décider de le transmettre directement à vos équipes commerciales dans celle-ci. On va donc directement se rendre sur une fiche contact pour y voir d'un petit peu plus près. Sur la fiche plaisir du lead, vous retrouvez le logo celle-ci qui vous indique que la synchronisation est effective avec celle-ci et un lien va vous mener directement dans sa fiche celle-ci. Sur la fiche celle-ci, vous retrouverez donc les informations principales du lead et surtout la timeline qui va vous permettre de prendre connaissance de l'activité liée au lead sur celle-ci.